Hello, moi c'est Claire. Bon, j'avoue qu'on ne peut pas dire que je sois en phase avec tout. Par contre, je suis clairement en phase avec moi. Surtout que ça m'empêche pas de prendre soin des autres. Alors je cherche quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde. Une personne qui s'aime aussi. Quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire un bout de chemin. Une vraie histoire, ça commence d'abord par vous. Téléchargez Mythique.